Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré au diagnostic stratégique de l'entreprise. Nous allons commencer par situer ce diagnostic stratégique dans la chronologie du pilotage quotidien de l'entreprise. En amont du plan stratégique, l'entreprise va élaborer et déployer sa politique générale, ses objectifs, ainsi que les différentes stratégies envisageables pour atteindre ses objectifs. Des diagnostics Internes et externes vont permettre de déterminer et d'orienter ces stratégies. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. La mise en place du pilotage de l'entreprise consistera ensuite à identifier les activités qu'il y a lieu de monitorer en priorité. Afin de maîtriser ces processus, on va déterminer des indicateurs qui seront autant d'éléments d'information orientés vers l'action. Enfin, ces indicateurs, auxquels on associera le plus souvent des objectifs opérationnels, seront intégrés dans des supports qui prennent notamment la forme de tableaux de bord d'activité. Avant d'aborder la matrice SWOT, qui nous permettra de formaliser le diagnostic stratégique préalable à l'élaboration des stratégies à mettre en place, il n'est pas inutile de définir le triptyque politique-objectif-stratégie. La politique générale de l'entreprise va répondre aux questions « quoi et pourquoi ?». Autrement dit, va être définie au niveau de la politique générale la mission, la vision, la raison d'être, les priorités à moyen et long terme que se fixe l'entreprise. Dans le cadre d'une PMI, ça pourrait être par exemple « nous souhaitons être un fournisseur de rang 1 dans le secteur de la construction aéronautique dans les 5 ans à venir ». C'est dans le cadre de cette politique générale d'entreprise que sont fixés les objectifs stratégiques qui consistent à quantifier la politique. Pour continuer mon exemple dans la petite entreprise, cela pourrait être, nous souhaitons que 20% du chiffre d'affaires à 5 ans soit fait dans la construction aéronautique. Ainsi, les objectifs stratégiques répondent plutôt à la question « combien ?». Viennent enfin les stratégies qui vont être les combinaisons des différents moyens pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la politique. Autrement dit, que va-t-on mettre en œuvre pour atteindre les objectifs Toujours dans le cadre de mon exemple de la petite entreprise, ça pourrait être obtenir les certifications et habilitations nécessaires, disposer des infrastructures nécessaires, faire monter en compétences les collaborateurs. On voit ainsi que les stratégies sont essentiellement tournées vers l'action. C'est pourquoi l'élaboration des stratégies débouchera sur un plan d'action stratégique qui listera les actions à réaliser, essentiellement à moyen terme. Nous venons de voir que le plan d'action stratégique résulte de l'élaboration des stratégies décidées par l'entreprise. Afin de les déterminer et de les orienter, il est important de procéder auparavant à un diagnostic des points forts et des points faibles de l'entreprise. A cet effet, la matrice SWOT de l'acronyme Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, autrement dit Force, Faiblesse, Opportunités et Menaces constitue un outil de diagnostic des éléments internes et externes. Dans un premier temps, nous allons voir les principaux éléments récurrents émanant des facteurs internes de l'entreprise. Du côté des forces, c'est-à-dire des atouts de l'entreprise, de ses facteurs clés de succès, de son unique selling point, autrement dit ses différenciations concurrentielles, on va être amené à trouver le plus souvent la notoriété, acquise et consolidée par l'entreprise et qui lui procure un a priori favorable des prospects, le savoir-faire, associé le cas échéant à de la propriété industrielle, la compétitivité, c'est-à-dire la faculté de se positionner sur le critère prix, des compétences différenciantes par rapport à la concurrence, l'agilité, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à la demande dans des délais très courts, ainsi que la possibilité d'innover, la prise en compte de la satisfaction client à tous les niveaux de l'entreprise, on peut citer également l'occupation du marché par une implantation internationale et l'autonomie accrue des processus de réalisation par de l'intégration verticale. Toujours dans le diagnostic interne, mais du côté des faiblesses maintenant, on va trouver fréquemment des ressources insuffisantes ou mal adaptées qui peuvent toucher tous les processus, que ce soit le processus vente, gestion des ressources humaines, recherche et développement, management de l'information ou de l'organisation. On retrouvera également, assez fréquemment dans les PME, une diversification insuffisante du chiffre d'affaires. De même, des différenciations concurrentielles non suffisamment significatives ou une taille critique non atteinte font partie des éléments qui peuvent remonter du diagnostic des faiblesses de l'entreprise. La seconde partie de la SWOT va s'intéresser aux facteurs externes à l'entreprise en recensant d'un côté les opportunités à exploiter par l'entreprise et d'un autre côté les menaces auxquelles elle aura à faire face. Parmi les opportunités à saisir par l'entreprise, on va trouver notamment un marché qui devient porteur ou l'ouverture de nouveaux marchés, des politiques publiques qui peuvent devenir à un moment donné favorables à l'entreprise ou la possibilité, en faisant des acquisitions de sociétés, de booster la croissance de l'entreprise. Au chapitre des menaces ou des risques, on pourra trouver notamment l'éventualité d'un bouleversement technologique ou des modes de consommation qui évoluent, la probabilité que de nouveaux concurrents arrivent sur le marché, de nouvelles législations ou règlements ou normes qui imposent à l'entreprise des adaptations, des produits ou des services dont le cycle de vie est arrivé à maturité, des produits ou des services qui peuvent se substituer aux produits ou services vendus par l'entreprise, ou enfin d'un pouvoir excessif des fournisseurs ou des clients vis-à-vis -vis de l'entreprise. Nous allons voir maintenant un exemple tiré d'un cas réel de diagnostic SWOT réalisé par une PMI. La réflexion menée par les parties prenantes sur les facteurs internes a permis d'identifier les principales forces suivantes. Une solidité financière acquise après des années d'activités profitables dont les bénéfices ont été mis en réserve. La société a une cote d'excellence à la Banque de France et a préservé une capacité d'emprunt intacte. Un climat social très favorable grâce notamment à la bonne profitabilité de l'activité qui permet de rémunérer les compétences à un niveau supérieur au marché. Un savoir-faire reconnu par les clients et des compétences clés et de la polyvalence qui permettent de les transposer à d'autres secteurs d'activité. Au chapitre des faiblesses, il a été rapporté un manque chronique de prospection commerciale ayant pour dommage collatéral une concentration excessive du chiffre d'affaires avec par exemple un seul client qui représente 40% du chiffre d'affaires. Les menaces répertoriées sont notamment la conséquence des faiblesses, à savoir la probabilité d'une diminution importante des commandes des clients existants, la société ayant trop de dépendance vis-à-vis d'eux. D'autre part, à plus long terme, l'éventualité de substitution de nouveaux produits avec une nouvelle technologie par rapport aux produits fabriqués par l'entreprise. En l'occurrence, il s'agissait du remplacement possible de câbles filaires par des liaisons Wi-Fi professionnelles. Cependant, l'analyse prospective du marché et des produits a permis de mettre en lumière les opportunités suivantes. De la part de marché à prendre sur d'autres secteurs d'activité, mais qui requièrent les compétences spécifiques maîtrisées par l'entreprise. Enfin, il a été identifié plusieurs sociétés à reprendre dans des secteurs d'activité complémentaires, sociétés disposant par ailleurs de services technico-commerciaux efficients. À la suite de ce diagnostic, la société a construit son plan d'action stratégique. Elle a racheté une société lui permettant à la fois d'acquérir un service commercial et d'intégrer du chiffre d'affaires supplémentaire, faisant par la même diminuer la dépendance vis-à-vis -vis de ses clients existants. Concomitamment, un projet R&D a été lancé pour anticiper l'adaptation, voire le remplacement à terme d'une partie de l'offre existante. Cet exemple symptomatique met en exergue la finalité du diagnostic stratégique formalisé par la matrice SWOT. S'appuyer sur les forces de l'entreprise et exploiter les opportunités pour pallier les faiblesses et minorer les risques. Un diagnostic stratégique réussi doit prendre en compte les considérations suivantes. Le diagnostic est aussi primordial dans une TPE que dans une grande entreprise. S'il si y a plusieurs activités stratégiques à analyser, il faut réaliser une SWOT par activité stratégique. Il faut faire une revue systématique et périodique de ce diagnostic stratégique, au minimum une fois par an. Pour que les parties prenantes adhèrent aux actions stratégiques résultant du diagnostic, il faut les impliquer dès le moment du diagnostic. La mise en place d'une veille même simplifiée et des retours d'expérience est un plus pour alimenter le diagnostic. En résumé, le diagnostic stratégique a pour but d'identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise et les opportunités et les risques, afin d'élaborer et d'orienter les stratégies de l'entreprise, et de s'appuyer sur les forces et exploiter les opportunités pour pallier les faiblesses et minorer les risques et surtout de déboucher sur un plan d'action stratégique. Ce plan d'action stratégique peut être très simplement un fichier sur un tableur ou un logiciel ad hoc de gestion de projet ou un logiciel de plan d'action. L'essentiel est que le diagnostic débouche sur la planification d'actions qui vont permettre à l'entreprise d'être agile et de s'adapter en permanence à son marché. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto rapido. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner gratuitement à notre chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.